Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gilles Michas, formateur piano et nous allons voir aujourd'hui comment jouer et harmoniser un thème de jazz au piano. C'est-à-dire comment jouer les basses, les accords et la mélodie simultanément et dans les règles de l'art. Pour ce faire, nous prendrons comme exemple le début du standard de jazz Moonlight in Vermont de Carl Schussdorf. C'est parti Donc là, ce que l'on va faire, on va voir comment on peut jouer la mélodie du thème et en même temps jouer une harmonisation avec des accords jazz. Alors bien sûr, tu peux me dire, mais c'est quoi des accords jazz Eh bien, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va jouer des accords bien connus, bien souvent des accords septièmes et également des accords enrichis. Mais il y a une façon un petit peu spéciale de les appréhender, ces accords, au niveau euh, eh bien, de la façon de les jouer. Euh, au clavier. Alors l'idée c'est que je vais te montrer comment on construit des accords septièmes et je vais te montrer comment on les joue donc dans un style jazz. Donc par exemple si je joue le premier accord du morceau qui est un mi bémol 6 alors on va le jouer euh, mi bémol majeur 7 pour l'exemple. Alors mi bémol majeur 7 on a mi bémol sol si bémol ré c'est à dire fondamental tierce majeure quinte, juste et septième majeure. Donc, si tu as un problème pour la construction des accords, euh, tu peux regarder dans une vidéo précédente donc pour l'explication harmonique. Et donc, l'idée euh, pour jouer un accord euh, à la sauce jazz euh, va être de supprimer la quinte qui va être assez secondaire. Euh, voilà, assez secondaire. Hein. On va entendre quand même la couleur et eh bien majeur 7, et la fondamentale elle va, elle va être jouée à la main gauche dans les graves à la basse. Du coup on se retrouve avec fondamentale, tierce majeure et septième majeur. Bien sûr on peut jouer une deuxième façon de faire tout simplement au lieu de jouer tierce septième on va jouer euh, septième majeur tierce donc c'est juste en fait la, la septième majeure que j'ai basculé une octave au-dessous pour avoir fondamental cette fois-ci septième majeure et tierce majeure. Alors ça va dépendre, euh, le choix finalement du, du voicing va dépendre de plusieurs facteurs. Dans ce qui va nous intéresser actuellement, euh, ce qui va être déterminant pour le choix eh bien, de la position va être euh, la mélodie. Parce que ce que je veux c'est inclure la mélodie avec mes accords. Euh, donc par exemple dans la mélodie on a Do Si bémol euh, donc au niveau des notes à jouer sur cet accord de Mi bémol 6 que l'on jouera Mi bémol majeur 7 pour cet exemple. Euh, on verra ensuite pour la couleur euh, avec euh, la Sixte en fait ce qu'on va se rendre compte c'est que la Sixte elle est inclus dans la mélodie puisque c'est le Do voilà. par rapport à Mi bémol euh, Majeur, la 6, c'est le Do, elle est dans la mélodie. C'est pour cela que l'accord a été chiffré euh, Mi bémol 6. Donc nous on va pouvoir même rajouter donc, notre septième majeur, puisque euh, sur Mi bémol 6, on est sur le premier degré de la tonalité de Mi bémol, et c'est un accord euh, qui est majeur 7. Donc naturellement on obtient en superposant des tierces euh, eh au-dessus de Mi bémol, on obtient naturellement un accord de euh, Mi bémol majeur 7, voilà tous les premiers degrés, quelle que soit la tonalité. Euh, son des accords, eh bien, majeur 7. Donc, pour inclure la mélodie qui, est, qui fait Do, Si bémol, je vais choisir la position fondamentale, septième majeur, Ré, tierce majeur, Sol, donc par rapport à mon Mi, mi bémol majeur 7, et je vais pouvoir jouer ainsi mon Do librement parce que si j'avais joué par exemple fondamental tierce majeure septième majeure j'aurais été embêté pour jouer la mélodie alors soit c'est trop haut soit eh bien, elle passe en dessous de ma septième majeure donc ça ne va pas donc je vais choisir cette position là ce qui va permettre d'inclure ma mélodie donc l'idée c'est de plaquer les accords dans un premier temps euh, sur les temps qui convient et de jouer ma mélodie comme elle est écrite, donc temps 1 et temps 2, on me demande de jouer le mi bémol 6, alors je vais jouer un mi bémol majeur 7, encore une fois, je peux le faire, pas de problème, euh, de toute façon, la, la couleur que l'on veut, le, la 6, elle est déjà à la mélodie, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête pour ça, euh, et donc je vais jouer, premier temps, mi bémol, avec le do qui est à jouer sur le premier temps, donc premier temps, mi bémol majeur 7, donc on a dit avec cette position-là, avec mon do qui est à jouer sur le premier temps, voilà, donc sur le deuxième temps, j'ai le Si bémol à jouer. Je garde ma position de mon Mi bémol majeur 7 ici, puisque c'est ce que l'on me demande de jouer pendant deux temps, mon Mi bémol, euh, donc majeur 7 ou ma, Mi bémol 6. Ensuite, troisième temps et quatrième temps, on me demande de jouer un Do mineur 7. Alors, je vais euh, adapter la même façon de construire les accords. Je vais d'abord, au préalable, c'est ce que je te conseille de faire, jouer donc, enfin, construire un Do mineur 7. Je vais exclure la quinte qui est secondaire. Et même chose, je vais juste jouer le Do, la fondamentale, à la basse. Du coup, je me retrouve avec fondamentale, euh, tierce mineure, bien sûr, et septième mineure. Puisqu'on est dans un accord mineur 7, donc la tierce est mineure, la septième est mineure. Donc, Pareil, j'ai deux possibilités. Soit je joue fondamentale, tierce mineure, septième mineure, ou bien la septième peut basculer une octave au-dessous pour avoir fondamentale, euh, septième mineure, tierce mineure. Et là, je vais choisir évidemment ce, cette position-ci, puisque la mélodie que j'ai à jouer, c'est Sol-Fa. Donc je vais être bien embêté pour jouer un Sol-Fa si je choisis cette position, euh, tierce mineure, septième mineur. On va faire un voilà, l'idée, c'est que la mélodie, elle soit euh, dans le registre le plus aigu. Donc, du coup, je vais jouer sur le troisième temps Do, Si bémol, Mi bémol, et je vais inclure, donc, sur mon troisième temps, le Sol qui est demandé à la mélodie. Et ensuite, quatrième temps, Fa, je ne change pas ma position euh, de voicing, de Do mineur 7, puisque j'ai toujours mon Do mineur 7 à ce niveau-là, Ensuite, j'arrive à la deuxième mesure. Je vais peut-être quand même récapituler cette première mesure donc ça, ça me fait. Ensuite, j'arrive donc sur fa mineur 7 et j'ai un sol à jouer et c'est toute une ronde. Donc construis on va construire déjà un fa mineur 7. Donc pareil, on va prendre la position euh, on va dire en état fondamental d'un fa mineur 7 avec fa euh, la bémol, Do et Mi bémol, je vais enlever la quinte et le Fa va être joué à la basse. Et bien, je me rends compte que cette proposition me convient avec tout simplement fondamentale tierce mineur septième mineure puisque j'ai un Sol à jouer, il est là mon Sol, je vais pouvoir aisément le rajouter pour pouvoir donc incl inclure à la fois ma basse, mon harmonisation, mon accord et ma mélodie. Et ensuite, euh, si bémol 7, je vais tout simplement, euh, pareil, euh, construire un, un accord de si bémol 7, j'enlève la quinte, toujours le même principe, et ma fondamentale, je vais la jouer à la base. Donc je l'enlève à chaque fois, hein, là, à la main droite. Et donc je me retrouve avec ré, la tierce, majeur, et, majeure, et euh, la bémol, la septième mineure. Du coup, ben, non, je ne vais pas garder cette position. Je vais basculer plutôt la septième mineure une octave au-dessous. Voilà. Comme cela. Donc, fondamental, septième e mineure, tierce majeure. Euh, du coup, j'ai toujours mon sol que je peux garder à la mélodie sans problème. Du coup, par rapport à mon voicing précédent, en plus, il y a quelque chose de très intéressant qui a été, euh, qui a été créé. C'est que, euh, du coup, j'étais sur un fa mineur 7 avec euh, la bémol... Bémol et lorsque je vais jouer mon si bémol, finalement il n'y a qu'une note qui va bouger, c'est-à-dire que la septième mineure de fa euh, va descendre sur la tierce majeure de si bémol, tout simplement. Et je change juste la basse, donc ça c'est intéressant aussi euh, à exploiter euh, de minimiser le déplacement des notes. Euh, c'est aussi le principe du voicing, on va chercher les renversements. Euh, les positions d'accord qui conviennent de façon à être au plus près et à minimiser le déplacement des notes et à chercher même des notes communes. Mais lorsque l'on va appréhender la mélodie en plus, c'est-à-dire lorsque l'on veut jouer la mélodie en plus euh, des voicings et euh, en plus les basses, eh bien, on va devoir euh, jongler avec tout cela, créer certains compromis pour que ça passe correctement. Donc là c'est très intéressant harmoniquement. Alors j'ai pas besoin de rejouer mon sol, c'est une ronde. Hein. Je la laisse appuyer. Voilà. Donc je vais reprendre déjà cette première partie. Ensuite, mesure 3 et 4. Donc ça reprend. Euh, là, j'ai une noire pointée croche. Attention, c'est à jouer ternaire. Donc la croche. Euh, il faudra la décaler un petit peu en retard, hein. donc euh, pareil pour l'explication euh, rythmique du ternaire je t'invite à regarder les vidéos concernées pour euh, l'appréhension du rythme ternaire en jazz et l'interprétation des croches ternaires hein. donc ça nous fait et donc ensuite euh, donc là c'est pareil que le début, hein. Je rejoue juste mon Mi bémol, hein, qui est la tierce mineure de mon accord de euh, Do mineur 7. Donc. À la place du Fa que j'avais hein, euh, à la première mesure. Donc. Et ensuite, j'ai un Ré bémol euh, 9 à jouer. Donc Ré bémol 9. Euh, en fait, on va construire un accord de Ré bémol 7. Ré bémol, Fa, La bémol, Si. Je vais enlever la quinte et je vais jouer donc la fondamentale à la main gauche. Je me retrouve avec fondamentale, tierce majeure et septième mineure. Alors bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, je peux très bien euh, basculer par exemple ici ma tierce. Euh, donc une octave au-dessus. Hein, Puisqu'à chaque fois, je vais avoir de toute façon soit 1-3-7 ou 1-7-3 de, de disponibles. Alors, je vais garder ce renversement-là, parce que, par rapport à la mélodie, ça colle assez bien. Je vais faire, donc... Euh, voilà, donc j'ai un Fa à jouer, qui est, en plus, donc un Fa à jouer dans la mélodie, hein, de la quatrième mesure, de cette quatrième mesure. Et en même temps, je me rends compte que ce Fa, eh bien, c'est la tierce de mon accord de Ré bémol. Donc, je vais jouer en même temps euh, la septième, le Si... Je joue juste mon voicing et j'ai naturellement ici inclus la note de la mélodie. Sol et je rejoue pour finir le euh, Si, donc euh, le, le petit Mi ici sur la dernière croche ternaire de la troisième mesure, puis je joue fondamental septième mineur et tierce majeure fa. Sol ternaire et je rejoue ici la septième mineure voilà voilà comment on peut harmoniser tout le morceau euh, donc euh, de a à z dans un premier temps pour que ça sonne jazz c'est simple et très efficace pour aller plus loin en ce qui concerne l'harmonisation d'un standard de jazz ou encore l'accompagnement et l'improvisation sur une grille de jazz au piano je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo vous découvrirez des clés harmoniques pour aller plus loin en piano jazz et cela vous permettra également d'enrichir votre jeu au piano. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.